Salut tout le monde, c'est Winman. content de vous voir, 5000 abonnés, c'est du sérieux, là. je m'attendais vraiment pas à ça, écoutez, euh, ça n'a jamais arrêté, ça n'a jamais arrêté, euh, le nombre d'abonnés a toujours été euh, continu, toujours au même rythme, et puis là dernièrement, ça l'a même un petit peu augmenté, je suis vraiment content, euh, 5000 abonnés sur YouTube, 1400 sur Instagram, euh, Winman est là pour rester, Weedman euh, c'est l'original, Winman c'est la référence. Écoutez, j'espère vraiment là, euh, que je vous divertis là à chaque euh, une, deux jours. Euh, c'est vraiment là, des vidéos pour vraiment, euh, pour passer le temps, euh, pour fumer un joint et puis avoir du bon temps. C'est sûr que des fois on peut donner peut-être un peu d'informations, mais le but premier de Winman, c'est vraiment de passer du bon temps. Et puis, euh, vraiment merci à tous les Patreons à tous les abonnés qui me donnent des dons, euh, que ce soit en argent ou en cannabis, euh, vraiment très apprécié. Grâce à ça, ça peut me permettre d'essayer des cannabis à la que j'achèterais peut-être pas nécessairement euh, si j'étais pas Winman. Euh, Patreon, mille merci, euh, c'est des personnes qui me donnent 3-5$ par mois pour pouvoir voir mes vidéos, là, des fois même pas 24 heures d'avance. Euh, avec quelques vidéos exclusives qui sont jamais sur YouTube, mais vraiment un gros merci, euh, c'est la meilleure façon pour m'aider en me donnant 3$ par mois. Hein, on sait très bien, euh, si vous êtes 5000 à me donner 3$ par mois, c'est beaucoup d'argent. Euh, je le ré répéterai jamais assez, euh, merci à tout le monde et puis euh, c'est grâce à vous là, que, je puisse, euh, que je puisse vous donner beaucoup de contenu comme ça. Donc aujourd'hui un concours, le OG de Joliette. Euh, J'espère que vous avez été voir les deux vidéos précédentes. J'ai fait euh, un zoom des euh, échantillons qu'on m'a envoyé. Donc euh, je pense que le Dallas Bentley OG, il y a un petit peu plus de tricônes. Mais je pense que ça a été magané avec le transport, ça a peut-être été écrasé et tout ça. Euh, on va essayer de regarder la cocotte du OG de Joliette avec la caméra, on regarde ça tout de suite, ok on est avec le OG de Joliette, euh, quand même pas pire, quand même pas pire, euh, l'humidité là quand on regarde ça ici, j'ai des petits morceaux, ça s'est quand même très bien conservé, on peut dire qu'aujourd'hui c'est une journée très très très humide euh, dans mon appartement, donc ça a vraiment aidé au cannabis, l'humidité est rendue parfaite grâce à la température du Québec. Euh, je suis agréablement surpris là, de voir les tricônes comme ça on dirait que c'est mieux euh, qu'avec le super zoom là, euh, que j'avais avec le microscope donc je vais faire un petit zoom encore c'est quand, quand même pas pire mais j'ai vraiment hâte là, de comparer ça avec le Dallas Bentley OG donc je vais essayer de sortir le Dallas Bentley OG Parfait. Donc, on va essayer d'aller rapidement. Ça, je vais tasser ça pour pas qu'il arrive un cauchemar. Ça sent vraiment tellement bon, le Dallas-Bentloji. Pour ce qui est de l'odeur, c'est vraiment pas comparable. Écoutez, euh... c'est vraiment pas comparable. Le OG de Joliette... Euh... Ça sent pas, euh, ça sent, ça sent pas grand chose. Ça sent, ça sent, ça sent, ça sent, mais ça sent pas beaucoup le couche. Euh, à peine, à peine, à peine, vraiment à peine. Bon, on le sait très bien, là. on le voit très bien que c'est pas pareil. Euh, juste avec l'odeur, on voit la différence. Ça, c'est vraiment différent de ce que je vous ai montré. Je vais essayer de vous montrer là, les deux cocottes, une à côté de l'autre. J'étais pas sûr, j'avais peur qu'il n'y ait pas trop de différence. J'ai pas été assez euh, convaincu avec le zoom, avec le zoom de, des deux vidéos précédentes, mais quand même, il y avait quand même plus de, de, de trichomes au zoom. Le bout des glandes là, était vraiment plus gros. Juste que j'ai une troisième main. De ma queue. Ah, hey, c'est ça que t'as dit, man. Ah, hey, il a tout ça pour vrai. Oh, est j'ai ça quand tu parles de maman et même. Bon. Non, ça, c'est pas... Là, on voit juste le dallas bank Le OG Joliette, on dirait qu'il ne veut pas zoomer. Et là, là, là, là, là, là. Bon, comme ça. On le voit qu'ici, là, il y a plus de petits points blancs. On va aller voir une dernière fois là. On le voit bien quand même. Donc ça là, c'était le Dallas Bentley OG. OK? Parfait. quand même bien, quand même bien. C'est le meilleur zoom que j'ai comme ça là. quand même bien l'OG de Joliette pour les tricons. C'est pas c'est pas pire. Je veux pas qu'il se touche. <rire> c'est une joke, c'est une joke. J'aurais aimé ça que c'est un petit peu plus convaincant. Mais avec l'arôme, l'odeur, là, c'est... Comme ça, c'est le plus beau. C'est la plus belle différence que je peux vous montrer. On prend lui. On prend lui. OK, je vais commencer avec le... OG de Joliette. On va commencer par se rouler un joint de O.G. de Joliette. Je vais serrer l'autre morceau. Merci vraiment, là, aux punks de Joliette. Tous les punks de Joliette, un gros merci. Parfait. Donc, on va grainer ça. Là, c'est vraiment écrit, là, O.G. Si c'est écrit, ça veut dire que c'est vrai. Bon. Ben, c'est écrit! Si c'est écrit, c'est vrai. Oh boy. Là, c'est pas fameux comment je t'ai installé. D'espace comme ça, pas à l'aise du tout, pas à l'aise du tout ici là, non du tout, du tout, du tout. J'ai deux mains alentour de la caméra, ça c'est comme si je fais une caresse à la caméra, puis j'ai grand, c'est au bout de mes bras. Parfait. Donc on, je pense qu'on a assez pour s'enrouler un gros. Hein? On va y aller avec un, un papier 1 et Ça, c'est un papier qu'on m'a recommandé. Euh, la boutique Prohibition IRI. Il y a 64 papiers à l'intérieur. Euh, habituellement, les compagnies en ont 50. Et puis euh, celui-là, je pense qu'il est une petite affaire moins chère. J'ai aucun problème avec ce papier-là. Papier mince. Euh... Le papier est trop épais. Des fois, ça donne un... ça donne toujours un petit goût. Hein? Le papier brun, moi, j'aime pas ça. Ça donne un autre petit goût. J'aime le papier au riz. J'aime le papier euh, du hemp. Hein? Le... Le... le papier au... au chanvre. Chanvre, riz... Euh, papier non blanchi. J'ai la misère encore à vous dire mon papier préféré. Mais je suis capable de savoir ceux que j'aime pas. Les trop épais, les bruns, ceux que j'aime pas ça, brun. Bon, ben là, c'est vraiment un gros joint là, que, que je viens de rouler. Bon, mais parfait. Je pense que. On va se revoir immédiatement. All right, tout le monde, on est de retour. Donc, euh, j'ai roulé un OG de Joliette. Et euh, présentement, là, je vais rouler un Dallas Bentley OG. Merci à OG Puff. Merci au Punk de Joliette. Et à mes 5000 abonnés. Euh, un gros merci de me regarder, de m'encourager. Whitman euh, va faire un troisième T-shirt. Puis, euh, il y a d'autres projets qui s'en viennent en 2020. Et euh, je pense que tout le monde va aimer ça. Je suis en train de vérifier, là, euh, pour un fournisseur, pour peut-être, là, euh, avoir quelque chose de différent que d'un T-shirt. C'est secret, posez-moi pas de questions, c'est secret, mais euh, je pense que tout le monde va aimer ça. Donc après 5000 abonnés, ça va être 6000. Super bien, même que depuis un mois, il y a un petit peu plus d'achalandage, il y a plus d'abonnés Winman. Les Winman rencontres vont recommencer. Euh, aussitôt que le COVID là, euh, va être encore plus, euh, plus euh, parti, plus, euh, on va prendre nos protections, on va faire attention, euh, on va prendre le 2 mètres de distance. Encore beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos, beaucoup de variétés, beaucoup de nouveautés encore à la SQDC. Il euh, y a une nouvelle compagnie, une compagnie biologique que plusieurs personnes attendaient depuis longtemps, ça s'appelle « The Organic Dutch ». C'est quoi donc? « Organic Dutchman ». Quelque chose comme ça. « The Organic Dutchman ». Faut que je trouve le nom. Faut que je trouve le nom. Euh... « The Green Organic Dutchman ». Donc, c'est une, une compagnie biologique qui ne irradie pas leur cannabis. Comme Broken Coast, ça va être les deux seules euh, compagnies à la SQDC qui ne irradisent pas leur cannabis. Ça fait vraiment chaud, hein? C'est incroyable. Ça sent tellement bon, le Dallas Bentley OG, là, c'est... Euh, c'est super comme arôme. Malheureusement, là, pour... Euh, le OG de Joliette, là, euh, l'arôme, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est pas, c'est, c'est, c'est, c'est, médiocre. C'est médiocre, on, on peut pas appeler ça du OG comme ça, là, euh, OG de Joliette, euh, Joliette, y a pas d'océan là, hein, Ocean Grown. Non, c'est une joke, mais quand même, euh, C'est sûr que l'arôme, c'est pas comparable, c'est pas comparable. Là. Le Dallas Bentley OG, c'est supérieur pour l'arôme. On va, on va goûter à ça. J'imagine j'imagine que le OG de Joliette va nous donner un buzz, va nous geler. Euh, il y avait quand même des trichomes là, sur le, le cannabis. Euh, je pensais que ça allait être euh, la catastrophe pour le OG de Joliette. Mais quand même, quand même. Euh... On allume ça. Oji de Joliette. Il paraît que les euh, 28 grammes de Afrion ont été retirés. Le ben oui, euh, le Tigidou, puis le Capote-Pas. Pardon. Pourtant, euh, je pense que j'ai reçu mon 28 grammes. Ben oui. Quand même, quand même. Un petit bout de OG pour le OG de Joliette. Non, c'est le Dallas Bent Logique qui est en train de fumer là, les boys. Il me semblait que ça ne fonctionnait pas. <rire> <rire> Je voulais commencer avec l'autre. Euh, le plus fort, euh, je parle à OG Pop officiel, le plus fort c'est vraiment le El Chapo. Et puis, euh, mon deuxième préféré, là, euh, je pense que c'est le deuxième que j'ai fait, le Wedding Cake. celui ici, c'est le Dallas Bentley OG. Je vais aller voir, là, euh, le troisième que j'avais fait. Euh, le Blackfin Tuna. Mon meilleur, c'est le Wedding Cake. Il est très bon, il est très bon, mais... Euh, le wedding cake, il goûtait encore plus l'arôme que, que, que j'aime. Je trouve que ça a été un petit peu plus facile de, de trouver mon préféré dans les quatre que tu m'as envoyé. Le wedding cake en premier. Euh, le head chapeau était tellement fort. Euh, je trouve que je vais le me mettre deuxième, on va dire. C'était la limite de trop fort. Euh, on dirait que le Dallas g euh, on dirait que je m'attendais vraiment à plus à cause du nom. Le Dallas j ça fait quand même.. Euh, c'est hot comme nom. Mais on, il faut pas se fier au nom. Il faut pas se fier au nom. Euh, c'est du super cannabis que j'entre les mains. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est c'est c'est c'est c'est le moins bon des quatre quand même là euh... peut-être lui puis le le black ventuna peut-être quatrième peut-être lui troisième mais le wedding cake je capotais bien red le wedding cake je capotais bien red le chapeau était tellement fort OK. On va le mouiller un peu. Je sais pas s'il va s'éteindre. On va garder de la place hein, pour le OG de Joliette. Et je prends pas de ça. Ah! Il goûte quand même, OG de Joliette. C'était pas ça, man! <rire> prochaine vidéo, ça va être le Boba de Top Leaf. Le de Top Leaf, c'est, euh, je me suis commandé ça, du facteur. Et puis, vous euh, connaissez l'abonné Ben Mimo là, qui euh, m'a envoyé euh, plusieurs cadeaux, plusieurs dons. Merci à Ben Mimo. Euh, c'est lui qui m'a donné les lunettes d'approche que j'utilise à toutes les fois. Eh bien, il me dit, écoute, je te paye le boba. Fait que, euh, merci à Ben Mimo là, qui m'a fait un virement Interact. Euh, il s'est dit, regarde, tu plusieurs cannabis chez toi. Euh, ça me tente pas là, de, de t'envoyer ça avec le transport. Puis, euh, tu peux, tu je vais te faire un don. Et puis, euh, tu vas faire la vidéo euh, dé dédiée à moi en me remerciant. Je vais, il n'y a pas de problème. Euh, ça m'aide super gros, vous savez très bien. Et puis... Euh, ben Mimo, il va être super content. La vidéo, elle va être dédiée à lui. Merci, Ben. Donc, ça va être la prochain produit, Top Leaf. Là, un produit très dispendieux à l'SQDC. La deuxième marque. Euh, deuxième, troisième, plus dispendieux. Peut-être la troisième. On sait qu'il y a Broken Coast. Et puis, ensuite, je pense qu'il y a Houseplant. Et puis, après, il y aurait Top Leaf. Donc, euh, la grosse question, c'était vraiment, est-ce que Top Leaf est meilleur que Grill? Euh, on avait réussi à peut-être en déduire que peut-être Grail était peut-être supérieur, mais la qualité était quand même très bonne. Là. Euh, la raison pour qu'on avait mis Grail devant Top Leaf, c'est à cause que Top Leaf avait, était 4$ de plus. Donc, euh, on ne comprend pas pourquoi ils se permettraient d'avoir 4$ de plus quand que Grail sont quand même, là, euh, quand même à égalité pour la qualité avec Top Leaf. Euh, on aime le contenant. On aime le contenant de Top Leaf hein, c'est fait en vitre. Donc, euh, c'est un, un plus value. comment on dit un plus value? Je sais pas si ça se dit bien. Euh, une valeur ajoutée, hein? Ça se dit, c'est une valeur ajoutée. Donc, est-ce qu'on paye 4 dollars pour le poids en vitre? Peut-être que le poids en vitre, on va on va se, on va le jeter aux poubelles. Euh, Peut-être qu'on va en, comment on dit ça, en départir. Mais, pendant, le temps qu'on a le cannabis, est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est, est, qu est, est, qu est plus content d'avoir le cannabis dans un, un, un contenant en vitre? Est-ce que ça vaut 4$? La raison pourquoi je dis non, c'est qu'on peut quand même se procurer des pots en vitre nous-mêmes. Mais quand que le contenant est sur les tablettes à la SQDC pendant 3-4 mois, est-ce qu'on aimerait mieux qu'il soit dans un pot en vitre? Je pense que oui. Donc, est-ce qu'on est obligé de payer un pot en vitre de 4 dollars de plus. Si on veut du cannabis de qualité à un moment donné, peut-être qu'il va falloir payer mais je pense que tous ces contenants -là, là qui dorment ces tablettes puis que là qu'on met ça dans un pot en vitre, on met ça dans un beau veda, comment qu'on fait pour donner du cannabis avec la bonne humidité à, no à notre client, que, comment qu'on va faire, comment qu'on va faire? C'est très difficile, c'est très difficile euh, trouver le contenant parfait, euh, hermétique, euh, avec un boost. Est-ce que ça vole les terpènes, ça vole pas les terpènes? Qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils font aux Indiens? Ils ont des gros contenants. Combien tu en veux? 3 grammes. Toi, mettre en veux? 28 grammes. Ils t'en prennent, ils mettent ça dans un sac puis ils te le donnent. C'est pas tous des contenants individuels. Est-ce que le ne peut pas se permettre ça à cause qu'ils vont avoir de la misère avec le contrôle, le vol, contrôle d'inventaire? J'imagine que oui, donc la solution serait peut-être d'envoyer ça au privé. Euh, la qualité de cannabis, les, les gens la veulent. Si les gens n'achètent pas de cannabis, puis ça reste ces tablettes, dans deux, trois ans, il va en rester beaucoup moins de compagnies de cannabis. Les compagnies de cannabis, ils vont fermer. Les gens ne voudront pas payer 35 dollars, 30 dollars. Les gens ne voudront pas payer 25 dollars pour du cannabis sec. Les gens ne veulent pas toujours être obligés de réhumidifier leur cannabis. Comprenez? OG de Joliette. Vous faites pousser vos quatre plans. au mois de mai, là, il fait chaud, là. Attention à vous autres, les boys. Je vous aime. Bon. All right. Hey, J'ai donné une chance. tu sais, Je dis, mais prends une grosse pof. Imagine que je me suis trompé. Puis c'est lui le Dallas Bentley OG de gros. Ça, c'est du pote à 100$, hein, je pense. On va essayer de regarder. Euh, on va essayer de me trouver du pote à 100$ en quelque part pour regarder au microscope. Euh, peut que le Dallas Bentley OG a peut-être pas assez de tricôme. Euh, même moi-même, j'ai pas, euh, j regardé des zooms une fois chaque. Une fois chaque. C'est sûr que c'est dur de fumer ça, là, quand il y juste, de fumer la moitié d'un Dallas Bentley OG, tu Mais ça goûte pas le. Ça goûte pas. Hey, les, les punks. Punk de Juliette. Là, la sphère, là, ça gèle ou ça gèle pas, là. Ça goûte pas le, du OG. C'est une question que je te pose. Regardez une vidéo euh, l'autre fois, puis je vais en faire une vidéo comme ça. Le gars a fait une vidéo avec euh, le papier. Euh, une vidéo de papier à rouler, une vidéo euh, très rapide. Une vidéo courte, finalement. Euh... Là, mettez le papier en mémoire plus dans votre tête, OK? Mémoire plus, OK? Papier, OK? Là, on parle d'un autre sujet. N'oublie pas, mémoire plus, le papier. savez les chats. Hey, J'ai reçu un nouveau cadeau. Hein? Là, je suis en train de. C'est un autre cadeau. Je pense que le Post-Canada l'a Poste canada encore ouvert. Je suis en tabarnak. Je suis plus capable, man. Là, je... quand je vais l'ouvrir, ce cadeau-là, là, euh, il faut que la personne me dise qu ce qu'il y avait dedans. Hein? Parce que le canada me vole, man. Il encore ouvert mon paquet, Post-Canada. Il m'a envoyé une lettre là-dedans. Là. Hey le gros, on voit ton paquet là, tout est correct, excuse-nous, on pensait qu'il y avait quelque chose de pas correct, puis tout là. Parce qu'il y avait quoi, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, bros, t'sais. Fuck. Ça c'est du pot à 100 piastres, man, c'est du pot de la rue, c'est du pot de la rue, euh c'est c'est pas euh, ton, on soit pas une dégustation à soir tu sais pour ce qui est du papier euh, le gars il fait une vidéo sur le papier donc si on semble sont mémoire plus tu sais on parle aussi des fois de la cendre hein la cendre est noire la cendre est blanche la cendre est grise mais le papier joue en maudit m'a de dire là dedans là, hein? Quand tu regardes ça de même, là, je peux pas, on peut pas regarder la cendre de même d'après moi, là. moi j'ai tellement plusieurs variétés de papier, là, ça joue tellement, la cendre il faut vraiment l'écraser, il faut vraiment jouer dedans, il faut vraiment voir la couleur de la cendre, du cannabis, parce que si tu laisses juste la cendre comme ça, là, je pense qu'on voit beaucoup de papier. Il y a des papiers qui a pas beaucoup de résidus quand on brûle le papier, euh, juste un papier seul. Il n'y a pas beaucoup de, de cendres. cendre. Il y a d'autres papiers, là, qui a beaucoup plus de cendre. pour euh, faire que chacun d'entre nous fasse ses propres réflexions, ses propres conclusions quand je vais faire la vidéo, là, sur euh, les papiers. Convaincu de ça gros man <coughs> Flush-vous les racines, mettez-vous pas dans Est-ce que vous arrêtez de mettre l'engrais les trois dernières semaines? Pas convaincu gros, man. Pas convaincu là de. dis pas de la rue, là, c'est Je te dis, quand j'étais au 420 euh, l'année passée, euh, sur le Mont-Royal, à Montréal, rassemblement là, tout le monde était là, c'était le fun. Du monde qui me donnait des joints. Super généreux. Je, je, je, je, je suis super content. Je suis une puff puis je savais tout de suite si c'était de la SQDC ou euh, de la rue. Non, je non, je sais, je sais qu'il y, y a plusieurs personnes qui sont capables de faire ça, mais il y en a qui sont pas capables. Mais... Euh, je sais pas, mais pas de la rue, là, c'est. Tu, tu vois qu'il qu y a quelqu'un qui s'occupe de ça, là, parce que c'est la même affaire. Les variétés sont différentes, là, mais. c'est comme, euh... comme les compagnies à SQDC. Hein? Les compagnies ont des, euh, des arômes différents, des variétés différentes, mais le cannabis est similaire. Le cannabis, ça ressemble visuellement. Le pot de la rue, au Québec... Hey, hey t'aurais ça pas de même pocheur. Mais le pot de la rue, au Québec... Le pot à 100$... Ça ressemble pas mal, à me dire. Ça gèle, ça, là. Il n'y a pas de bien ça, ça gèle. Le monde, il achèterait pas ça, là... Euh... Si ça gèlerait pas, puis ça avait pas un bon goût, puis c'est mauvais, puis non, puis non, négatif, négatif. Y Il a des points positifs à ça. Ça coûte pas cher, ça gèle. Mais comme je te dis, euh, tu commenceras pas à avoir une expérience, tu commenceras pas à déguster, pis hey, goûte à ça, goûte à ça. Non. Putain, fume, fume. Mais pas de... Si ton chum commence à prendre une grosse puff avec, tu diras pas, hey man, fume-en moins, hein, on fume, les c'est encore lisse, man. Botte à 100$, on va enrouler un autre, là. Tu sais, c'est ça. Si t'arrives avec ton Rockstone, ou bien, t'arrives avec ton Dallas Bentley G, là, ton chum, il rentre, hey, il y a de mots en don. Tu donnes pas, commence à respirer ça comme une cheminée. Wow, wow, wow, wow, man, qu'est-ce que tu fais là, man? Pis là, s'ils ne remarquent même pas que c'est du cannabis haut de gamme, t'es encore plus en tabarnak. T'es arrivé dans une place, tu cales une bouteille de vin, puis là, le gars, il dit man, c'est une bouteille de vin qui coûtait cher. » Puis là, tu te dis, « Je savais pas, tu t'en calices, ou tu connais pas ça. » Le gars qui connaît le vin, il va dire, « Man, tu le dégustes. » Il fallait que, tu, tu, que tu, tu le respires, tu le sens. Je sais pas, moi, je n'en bois pas de vin. Mais je, je, je vois le monde tourner le, le vin puis le respirer. Le, le monde qui boit le vin, il ils respire leur vin, il sentent. Cannabis, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Tu, tu sens ton cannabis. Tu le regardes. Un jour, les terpènes, ça va être inscrit sur l'écho. C'est déjà inscrit au médicinal. Il faut que ça soit inscrit au récréationnel. C'est comme une. Euh... Tu sais, c'est. C'est facile à dire parce qu'ils sont déjà sur le médicinal. C'est facile à, à, à prévoir, tu comprends? Sauf que faut que ça se fasse, là. Parce que là, moi, je veux, je veux voir mes pourcentages de terpènes. Tu comprends? Moi, si je veux du je... Je veux du Myrcène, tu comprends? Myrcène. Faites chaud, ça! Fait chaud encore, hein? 2-3 jours de suite. Merci à OJPOP officiel, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. C'est un rapper, il fait des vidéos de rap, il chante, chante du rap en français. Il a fait 5 chansons. Un Instagram aussi. Hey, la nouvelle compagnie là, uh, The Green, The Green um, Dutchman, The Green Organic Dutchman. Le, le siège social est en Ontario, mais il paraît qu'ils ont une usine de production à Valleyfield, Valleyfield, Québec. Ça, tu le fun que Winman aille faire un tour là-bas? Puis le cannabis, il n'est pas irradié. Donc, euh, est-ce qu'il y aurait plus de goût? Le cannabis à 35$ le 3,5$. Puis le produit qu'ils ont sorti, c'est un produit avec CBD. Donc, je pense qu'on appelle ça un produit équilibré. Hein? Il y a du THC et du CBD. C'est une compagnie que ça fait longtemps que j'avais entendu parler. Euh, qui, qui était à la bourse. La compagnie coûte 54 sous canadien. 54 sous canadien. Comme vous avez vu sur Instagram, j'ai vendu mes actions de Zenabis euh, à 14 sous. Donc, euh, si elle monte, euh, je vais perdu des profits. Euh, J'étais super chanceux. Je l'avais acheté à 7,5 sous. Donc, j'ai fait de l'argent. Et je suis super content. Et puis, euh, je pense qu'elle va baisser. Donc, euh, présentement, j'ai pas d'action de Zenabis. Mais si la compagnie descend en bas de 7.5 sous, peut-être que je vais réacheter du Zenabis. Euh, si c'est dans un mois, dans un mois. Si c'est dans deux mois, dans deux mois. Si c'est demain, ça sera demain. Euh, beaucoup de personnes veulent savoir... Euh, quelle compagnie que j'ai à la bourse. Euh, Aujourd'hui, euh, le 26 mai, ça peut changer. Le lendemain, ça peut changer. Demain, je peux décider de vendre. Puis acheter du, du Canadian Tire ou acheter du Walmart. Euh, ça peut changer. Vous ne pouvez pas me dire dans deux mois, « Hey, c'est pas ça que tu avais dit! » Des actions, euh, ça se vend en une minute en général. ok Ça se vend. Il okay. euh, y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Si tu veux vendre, il y a des acheteurs qui sont prêts à payer un certain prix. Tu comprends? Si toi, tu disais, je veux vendre mes actions euh, 5$, puis là, l'autre bord, il dit, non, moi, je veux payer 4$ et 90 sous. Euh, tu le mises dessus là? Il te dit 5$, là. Non, 4$ et hey, Tu le mises dessus, man? Là. 4$ ,95? Non. 4,90. Ah, oh, tabarnak. Ah ouais. Non. Ah, oh, fuck, man. Tu me suis il est midi, man. N'est-ce pas, là? Non. Ah oh, ben, tabarnak. Je t'ai vendu à 4,95. Je t'ai vendu 5 piastres et 10. Non, c'est 4,90. Non, 5 et 10, 4,90. 5 et 10, je t'ai pas. Euh. Euh, fuck off, man, je veux rien savoir. 5 piastres. 5 et 10, man. Tout à l'heure, j'avais dit 5 piastres, tu voulais pas? Ouais, mais... That's it, man, 5 et 10. Ouais, mais non, t'es vendu vend ou t'es vendu pas? 5 et 10, man. 5 et 5? Ok, 5 et 5, je t'ai vends. C'est le moins que ça marche. C'est le moins que ça marche. Fait que moi, là, en ce moment, le 26 mai... J'ai juste une compagnie. Aujourd'hui, j'ai juste une compagnie. Et c'est... Afria. Euh, écoute, le OG... le Bent, Dallas Bentley OG euh, a vraiment gagné contre le OG de Joliette. Euh, les buzz, j'ai pas pu vraiment les comparer. C'est sûr que le boss du OG Joliette, il gèle, il gèle, il gèle. Euh, Peut-être pas convaincu, là, pour. Euh, pas convaincu, là. De, de... C'est pas de rue. Je, je, je, je, je pensais pas aimer ça de moins en moins. Mais je, je, je commence à, à vraiment euh, plus beaucoup aimer ça. Euh, je, je veux payer un petit peu plus cher. Puis avoir plus d'arômes, plus de goût. Euh. Quand j'achète comme du Broken Coast, ben j'ai carrément une expérience, j'ai carrément, là, j'ai j'ai beaucoup de fun, j'ai beaucoup de thrill, là. tu comprends-tu, quand il va y avoir le Pink Kush de Broken Coast, parce qu'il est déjà dans d'autres provinces, quand je vais l'avoir le contenant dans mes mains, je l'ouvrirai pas dans ma voiture, là, je vais l'ouvrir peut-être devant la caméra, que je vais en acheter deux Pink Kush quand il va arriver de Broken Coast, peut-être je vais en acheter un, en ouvrir un, avant la caméra, mais faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, faut que je l'ouvre avec vous. Mais écoutez, je vais, avoir, je vais avoir quasiment la chef de poule, parce qu'il va y avoir des grosses sens que j'aime le produit, parce qu'il va y avoir du cariophilène là-dedans, je vais avoir je sais que ça va être un cannabis de qualité, euh, je sais que je vais me rouler pas une aiguille, parce que je veux pas que ça coûte trop trop le papier, mais euh, je vais essayer de me rouler là, un, un .35 pis pas .36. Je veux vraiment être capable de rouler 10 joints qu'un 3.5. Tu comprends? 3.5, 10, 10 3.5. OK. Ah ouais, bah, ouais, ouais. bah. Parfait. Mais. Euh, ça, j'en ai pas d'expérience avec ça. Euh, là, quand on va faire pousser nos quatre plans, hein? Euh, J'imagine qu'il va y avoir des gens qui vont faire pousser ça à l'intérieur, d'autres gens qui vont faire pousser ça à l'extérieur. À un moment donné, il y a du monde qui va avoir du cannabis en quelque part. Là, euh... Je sais pas qu ce qui va arriver avec ça. Je sais pas qu ce qui va arriver avec ça. Euh... Le monde, d'après moi, je sais pas. Je sais pas. Exo là, à 125 l'once. J'ai des bons commentaires, je pense, avec les produits Afria à 28 grammes. Le ben oui, tout ça, ces choses-là, il paraît que c'est bien. Euh, les 28 grammes rentrent, tu commencent à sortir. Il y a aussi euh, les produits Re-Up, les 15 grammes à 66 dollars. Hein, Re-Up, qui est avec euh, Namasté, tous les deux appartiennent à Zenabis. Beaucoup, beaucoup de compagnies, là... Euh, pas tout, pas tout, pas tout. Euh, plus, plus, je parle vraiment, c'est moi qui pense ça comme ça. Là. Euh, plus, 75% des compagnies sont à la bourse. Il y a beaucoup de compagnies à la bourse. Mais je dois me tromper, je dois me tromper. Là, écoute pas ce que je te dis. Là. Mais les grosses compagnies sont souvent à la bourse. Hein. Tu peux devenir propriétaire de ça. Si, si tu crois à la compagnie, si tu dis, man, « The green organic Dutchman », ah, si je suis sûr que ça va être là dans 5 ans. Peut-être pas en mettre tout ça, de suite de l'argent parce que quand les compagnies font pas de profit, regarde ça, c'est un petit bout d'important. C'est un, un bout d'important, ça. Quand la compagnie elle fait pas de profit, tu sais, il y en a qui disent, ah, moi je vais mettre mon, mon, mon 500$, là. C'est pour ma retraite. Et puis, 5 euh, ans minimum. 5 ans minimum, je veux rien savoir. Tu as 500 là, je le mets là, je veux rien savoir. Je ne commencerai pas à regarder ça tous les jours. Je veux rien savoir. Mais quand les compagnies font pas de profit encore, des fois, c'est euh, c'est de la loterie. C'est un peu du gambling. Euh, parce qu'ils font pas de profit. On va en faire, on va en faire. ouais mais tu sais, là, il faut que tu décortiques un peu les chiffres. tu Il sais, faut que tu fouilles un peu. Euh, quand tu connais pas ça, les chiffres, c'est du gambling c'est c'est vraiment du gambling euh, Afria c'est une compagnie euh, qui a fait des profits l'année passée mais pas euh, pas à tous les trimestres je pense qu'ils ont fait des profits là trois trimestres sur quatre euh, à chaque trois mois là ils ont fait des profits mais il y a une shot de trois mois qui ont pas fait de profit euh, ils n'ont pas fait de profit parce que je pense qu'ils ont pris du cash et ils ont acheté trop d'affaires, comprends tu comprends-tu? Ils ont plus dépensé qu'ils ont vendu. Mais ils ont dépensé pour pour euh, des installations, je pense, comprends-tu? Encore une fois, là, je suis vraiment pas certain de ça, mais je sais qu'Afria fait des profits euh, trois fois sur quatre, trois quarts de l'année. Tu me suis? Quand euh, je te dis, Afria, ça veut pas dire que je vais regarder ça toute ma vie. Euh, peut-être qu'aux prochaines vidéos j'en aurai plus d'Afria euh, moi j'ai acheté, euh, acheté Afria à 5$ et 1 sou donc c'est exactement ça j'ai acheté Afria à 5$ et 1 sou et puis c'est pas mal ça donc euh, écoutez j'ai fini mon euh, Dallas Bentley il me reste euh, une pote et puis après, là, je vais relaxer avec mon OG Joliette. Je vais le déguster, euh, sûrement en regardant les étoiles. Enfin, ça, c'est plate. Tu fumes ta dernière prof de Dallas Ben puis là, tu fumes le carton. Là, est une raison pourquoi fumer avec un code de verre, hein. C'est moins, euh, c'est moins dégueulasse quand tu fumes avec un cote de verre. Il n'y avait plus d'alcool à la pharmacie, il n'y avait plus d'alcool au Dolorama, euh... hey, sais tu sais quoi, j'ai oublié de checker où, à la pharmacie pour l'alcool, euh, 70%, 90% pour pouvoir nettoyer mes grinders, pour pouvoir nettoyer mes cotes en verre. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pas été capable d'utiliser un cote en verre pour le Dallas Bentley OG. Il n'y en avait pas d'alcool pour les nettoyer. Écoute, euh, j'ai goûté de te parler longtemps, euh, 5000 abonnés, un gros merci à tout le monde, merci à mes Patreons, vraiment, c'est... Ça, c'est la meilleure chose des Patreons, c'est super bon là de me donner 3$, 5$ par mois, euh... ça m'aide vraiment beaucoup, là, vraiment beaucoup, beaucoup. Puis en échange des Patreons, vous voyez les vidéos un petit peu d'avance, et puis vous avez des petites exclusivités, euh... Mais attendez-vous pas à avoir euh, 10 millions d'exclusivités. En, en, en premier, Patreon, c'est vraiment pour m'encourager. Euh, m'encourager à, à continuer à faire des vidéos comme ça. Je vous adore beaucoup, beaucoup. Euh, je ne veux pas vous laisser. Et euh, je pense qu'on va être obligé de faire une vidéo très, très bientôt. Euh, le beau boba de Top Leaf s'en vient bientôt. Là. All right. Donne un pouce à la vidéo. On va t'inscrire à Instagram avec Weed oui, Indica Man. Et j'utilise beaucoup ma story pour annoncer là, les prochaines vidéos qui s'en viennent. Et euh, puis des petites nouvelles comme ça. Alright? J'espère que vous avez entendu le chambioler. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Bye bye. Bye!